Hey Yorana les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouveau vlog les amis On va partager cette magnifique journée L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller à Papara avec mes grands-parents Ça va me faire plaisir, ça va nous faire du bien aussi de pouvoir respirer la nature, l'air pur Donc euh, je vais vous emmener avec moi On va d'abord faire un petit coucou à mes grands-parents qui sont en train de prendre le petit déjeuner, je vous emmène avec moi Coucou Comment ça va On a un beau programme aujourd'hui On va aller où Popo Et les livraisons aussi, j'avais oublié Ça va. A tout à l'heure, je vais aller au sport Nanana. Alors les amis, là je suis en train de regarder vos messages sur Facebook et tout. C'est juste euh, incroyable tous les messages. La tente de commentaires que vous m'avez mis sous la vidéo, c'est juste euh, incroyable. En plus, c'est des messages d'amour euh, power quoi. Donc euh, ça m'a fait plaisir. Merci pour tous vos retours. Juste euh, magique. Vous êtes magique au top. Donc comme je disais, je vais aller au sport. Et aussi euh, tout à l'heure, j'ai quelques livraisons à faire. Ça va être l'occasion de venir avec moi. Voilà les amis, petit sport terminé, on va rentrer prendre une douche et puis c'est parti pour les livraisons, let's go oh oh. Alors les amis, là je suis actuellement dans la voiture de livraison, il y a toutes mes livraisons derrière. Mes grands-parents sont partis avec mes parents dans une autre voiture parce que du coup ça va fermer en fait mes clients, donc du coup je suis obligé d'aller assez rapidement. Donc je suis tout seul dans la voiture, enfin avec vous. Allez, c'est parti les amis, livraison, on va rentrer dedans avec tout ça. Allez les amis, next livraison. Prochaine livraison de magnifique banane qui se situe juste là. On va mettre sur le chariot et ensuite on va aller peser, let's go. Allez les amis là direction Papara et là il fait plutôt beau il pleuvait un peu sur le pas et là, là je suis sur Papara et comme vous pouvez le voir le temps est pas mal il y a mes parents qui m'attendent ça fait un moment qu'ils m'attendent du coup on se retrouve en haut allez c'est parti let's go Regardez-moi ce beau temps, wow. on se prépare pour cette grande montée Et cette arbre-là. Allez papa, tu peux le faire. Wow. Voilà, je vais me tenir là. Yeah. Wow, Regardez-moi cette vie. Et nous on continue encore. Avec les plastrons, non, nous jouons les plastrons. No Bienvenue à Papara, les amis. Welcome to the paradise. Bienvenue à Papara, Bobo. Bobo, s'inquiète plus de son papaye Il y a déjà un jambon aussi là qui commence à faire la tête. Ah, Regardez-moi ce coum avec ses lunettes de soleil. Beau gosse celui-là. Et après, il y a pris une petite nouveauté là. Il y a un petit miroir. Ça, c'est nouveau, ça, il y avait pas avant. Comment on va, miroir Oh miroir, mon beau miroir. À qui appartient la belle coiffure Il y a Popo, elle s'inquiète pour les fleurs. Si Popo, il y a de l'eau. Non mais il fait chaud hein. Maman qui est en train d'arroser son potager. Oh, c'est Heidi oui, dans la bien nature. Bien. Et papa en cuisine. Yeah, oh, au Popo, c'est dear Même pas à côté de ta tête. <rire> non mais t'as vu comment c'est énorme on voit même plus tard. Non mais c'est. Ah bah oui regarde. <m 'enfin> -com, <m 'enfin> comme comme maman aménagé. La fin comme comme hein? Papa il a préparé vos assiettes et tout, yeah. <m 'enfin> Hop là c'est mieux. Alors en ce moment en fait je vais vous dire le pourquoi je, je fais moins de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que d'une part je me mettais trop la pression c'est à dire que enfin je pensais que lorsque je fais des vidéos de vous montrer que des choses waouh que vous attendiez en fait euh, que, que, que dans ma vie il y a des choses incroyables qui se passent alors que c'est pas forcément toujours le cas. Je veux dire par là qu'il y a des hauts, il y a des bas, je reste humain, <rire> je reste un homme et puis voilà du coup je voulais pas filmer en fait les choses qui paraissent simples comme cette journée cette journée-là, c'est vraiment, il n'y a rien de spécial qui va se passer, juste un petit moment dans mon paradis que je vous fais découvrir aussi à travers ce vlog là Et je me suis dit, bah allez t'es dit, ça sert à rien de te mettre la pression. Et j'espère que toi bah, qui regarde cette vidéo, tu aimes bien ce genre de contenu. En tout cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire bah, ce que tu penses de ce type de vidéo, plus simple, plus posé. De liker cette vidéo évidemment, de t'abonner si c'est pas encore fait. Et voilà, vraiment me dire ton ressenti par rapport à cette vidéo-là, comme ça, ça va me rassurer d'une part et je pourrais faire plus de vidéos bah, dans ce genre, tranquille sans prise de tête, sans montrer le côté bling bling des choses, influenceurs entre guillemets, et voilà c'était le message que je voulais te faire passer, souvent on voyait dans les stories Instagram de d'autres personnes que, qui mènent une vie entre guillemets parfaite, et je voulais pas montrer que ça parce que dans la vie euh, c'est pas toujours top top top Juste pour vous dire que je suis comme vous On est simple et tout euh, On reste dans l'humilité des choses Et en tout cas ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager euh, cet endroit merveilleux C'est un endroit que j'aime bien Venir euh, me ressourcer J'ai besoin de la puissance de la nature La puissance de la terre me reconnecter à nos racines Et donc c'est ici que je viens puiser toute cette énergie Comme vous pouvez voir euh, il fait super beau bon. Il y a beaucoup de soleil Je sais pas si vous me voyez ou si c'est encore contre-jour Mais bon bref c'est pas grave Le plus important c'est que mon message soit passé Prenez du temps pour vous Prenez du recul par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, tout se passera bien. Attends Popo, pas tout de suite. Mmh, Popo. Allez les amis, on va s'habiller, comme vous avez pu voir j'ai mon bas, j'ai mes bottes juste là et là je vais mettre une chemise à l manche parce qu'en fait il y a plein de bébètes. on t'enfoncez jamais vous savez on est dans la montagne et tout, il bon, vaut mieux bien se préparer et on va partir à la cueillette, alors on s'est divisé par petits groupes. Popo, Kum Kum et moi, on va aller cueillir les fruits de la passion en bas Ensuite maman va aller cueillir les citrons, papa les pamplemousses et les bananes On va voir s'il y a des filles et d'autres fruits aussi également Je crois qu'on aimerait un peu de gingembre parce que là j'ai une grosse commande pour semaine prochaine Ça fait quand plaisir on va essayer de voir ce qu'on a Allez allons-y C'est parti les amis L'aventure de l'extrême Ça bouge, hein? ouais. bouge ouais, accroche-toi bien popo, hein? -oh -oh -oh. Maman doucement le -oh. Les ananas wow. -oh. Les amis, c'est à un resto, c'est un gros obstacle -oh. Regardez-moi ces branchages là Ne vous inquiétez pas, le sauveur est là on va dégager la route parce que sinon on ne peut pas passer. C'est bon, maman, vous pouvez Normalement il n'y a plus rien sur le chemin. bien Ok. Yeah, Pour pro, toujours aussi agile qu'il y a 20 ans. Alors là, on va aller voir les fruits de la passion. Regardez, déjà là, il y a déjà des fruits. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, je ne sais pas si vous voyez là. Ce qui est cool, c'est que maman et papa ont fait à hauteur d'homme. C'est juste incroyable. Attends, je vais donner un pour Koum. Tiens, Koum Ok Euh, oui, il n'y a pas fini ça. Comme comme il est quand même content, il est en train de danser. En fait, il y en a plein, je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Il y a des abeilles hein. Popo, elle a dit qu'il faut laisser les abeilles parce qu'ils travaillent. Oh la couleur, elle est trop belle là. Bon allez, je vais pas filmer parce qu'il faut que je travaille aussi. Sinon, je vais rester seulement avec vous à papoter. J'aime bien parler avec vous, c'est plutôt sympa. Ah Popo, tu cueilles aussi les verres Non, les verres Sinon, ça tombe. Il y des machins qui par là. C'est tombé ça. Montre. Alors les amis là on est en train de cueillir les fruits de la passion comme je vous ai dit c'est juste waouh regardez ils sont énormes regardez moi ça trop beau tiens comme comme et on continue en fait on est à quatre pattes ils sont trop chou les amis regardez ce que j'ai viens de trouver c'est mauve comme comme c'est mauve, Bien, regardez popo elle a la technique ça tombe tous les fruits de la passion quoi elle fait regarde Popo qui veut Popo tu veux sauter carrément. Ah. Bon, allez je prends pour toi là Popo <rire> Popo, t'as bien travaillé. hein. Okay, maman, t'es un singe. Ah, tu fais tomber les citrons du ciel, maman. Wow. Après, il y a les citrons là. faut ramasser. Moi, je lance à Popo qui est en juste en bas là. Attends, je vais vous faire un exemple. Popo, attention. Yacoum, comment est-ce comme qu'il ramasse là-bas Maman, y en a plein L'index, c'est pour montrer le chemin comme ça. D'accord, le, le doigt d'honneur. Je pas, ça. c'est pour faire beau. Avant ah bon Pour le mariage. Le mariage, c'est pour mettre l'anneau. Et là, c'est pour piquer les oreilles. Pour riz de maman. Et le pouce, c'est quoi déjà Je sais pas. Le pouce, c'est pour dire que c'est bien. Chacun a ça, sa là, fonction. Oui. Tu as travail. C'est comme, papa sont au de ton travail, toi tu fais ton travail. ma princesse. T'es était confiante, pourquoi lâche-père. Waouh. C'est joli. Papa, <rire> papa merci. C'est digne d'un restaurant. Waouh. C'est vraiment incroyable. Waouh. Servi à l'assiette, comme comme. Ah, C'est bon de mon ah, bon demain, Ça, c'est poisson cru chinois, gingembre. Waouh, magnifique! Bah, merci pour ce repas, juste incroyable, digne d'un restaurant 5000 étoiles. Et on voit le petit croupion. Ah, il est fourré, non? Oh, pomme de, ah, de, oui, de terre! Magnifique! Oh.